Le 17 août, l'IHU de Marseille a mis en ligne une interview de son fondateur et dirigeant, le professeur Raoult. Dans cette interview, le, pro le professeur nous démontre, sans vraiment formuler la chose, mais avec des éléments euh, factuels qui font qu'on ne peut qu'arriver nous-mêmes à cette conclusion, eh bien, nous démontre l'inanité euh, du pass sanitaire. En amont de cette conclusion, le professeur nous rappelle les chiffres récents en provenance des États les plus vaccinés de la planète, qui sont Israël, qui sont l'Islande, qui sont la Grande-Bretagne, de manière générale les États-Unis, et en particulier l'État du Vermont qui est l'État le plus vacciné des États-Unis. Ce qui ressort donc de ces études officielles faites par tous ces États est que désormais la, le degré d'immunité procuré par les différents vaccins présents sur nos marchés en Occident euh, n'est que de 35 à 40 Alors il vous vous rappelez qu'il y a un peu plus d'un an, euh, à l'époque on nous annonçait que des vaccins allaient sortir, euh, c'était une, une, course, une course à l'échalote euh, au mieux disant entre par exemple Pfizer, Moderna, Johnson Johnson qui annonçait en gros des, des taux d'immunité de, comprises entre 95 et 99% donc on, a, on en est loin. N'y aurait-il pas comme une arnaque autour des vaccins autour de la communication des vaccins depuis le début à ces chiffres maintenant relativement connus mais dont il nous confirment euh, leur caractère absolument officiel il ajoute des chiffres qui eux sont tout récents et qui, et qui là sont un scoop pour cette interview qui sont ceux qui proviennent des études et des enregistrements faits au niveau de l'IHU de Marseille. Et là, pour les tenants du pass sanitaire, c'est le coup de grâce. C'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je voudrais vous présenter et décréter avec vous l'interview du professeur Raoult, donc d'il y a 48 heures. Et réfléchir aussi aux conséquences possibles de cette interview sur la suite des événements, c'est-à-dire sur la crise civile qui commence rappel rituel mais indispensable, je ne prétends pas détenir la vérité révélée. Ce que je fais à travers cette vidéo, c'est de vous présenter mes propres analyses dans le but d'apporter un support à vos réflexions, à vos propres réflexions, de sorte que vous puissiez arriver à vous faire une idée la plus réelle possible, la plus précise possible de ce qu'est la situation en cours et cela malgré la propagande de tous les instants du gouvernement et des médias, autrement dit du système dans lequel nous sommes. Pour être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Quant à faire, faites-le maintenant. Non seulement ça sera fait, mais en plus c'est très important pour la, pour la chaîne, pour sa notoriété sur YouTube, pour que les 130 ou 140 vidéos qu'elle contient soient présentées au plus grand nombre possible de personnes. Et comme les chaînes qui, comme la mienne, ne vont pas tout à fait dans le sens de la DOXA, sont de plus en plus censurées, afin que quoi qu'il arrive, nous puissions rester en contact indépendamment de toute volonté extérieure à la vôtre et à la mienne. Le mieux est de vous abonner à mon blog et à ma newsletter à partir des liens qui se trouvent dans la partie supérieure de la zone description, zone à laquelle on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve un ou deux centimètres au-dessus de la zone des commentaires. La première chose que nous dit le professeur, c'est que l'avaction est utile, mais pas suffisante pour les catégories à risque. Bon, ça, on le savait déjà, il nous le, il nous le confirme de manière tout à fait catégorique. Et surtout, il ajoute que l'observation des chiffres les plus récents ne montre, tenez-vous bien, aucune corrélation entre le taux de vaccination des populations et la propagation de l'épidémie du variant Delta. Il nous montre les statistiques officielles qui émanent de l'Islande, et qui font ressortir que non seulement il n'y a pas de corrélation, mais il y aura plutôt même une corrélation inverse, c'est-à-dire qu'en Islande, les contaminations depuis le début de l'épidémie de Covid n'ont jamais été aussi élevées qu'actuellement, alors qu'entre-temps, 97% de la population a été vaccinée. Il nous précise, là il ne montre pas les chiffres, mais on peut lui faire confiance, compte tenu de ce qu'on vient de voir pour l'Islande, mais il nous précise que c'est pareil au Vermont, État le plus vacciné des États-Unis. Et puis, euh, trois points de suspension, on, on, on comprend qu'il ne va pas euh, s'amuser à nous présenter les résultats pays par pays. Euh, ce, qui ce qui apparaît, c'est bien que, au niveau statistique, donc au niveau d'une population globale, la vaccination ne freine pas l'épidémie. En d'autres termes, il est inutile, ça il ne le dit pas, mais on peut le conclure nous-mêmes, il est inutile de vacciner toute la population dans ces conditions-là. Il faut uniquement se centraliser, se focaliser sur les personnes à risque, parce qu'elles, elles en ont besoin, même s'il si l'expliquera plus loin, ça ne suffit pas. Euh, et euh, du coup, bah, le pass sanitaire ne sert absolument à rien. Il ne le dit pas, mais c'est clair. Mais ce n'est pas tout. Plus loin dans la vidéo, Raoult, toujours tout tranquillement, démolit, là encore chiffre à l'appui, les deux dogmes sur lesquels repose le credo des adeptes du pass sanitaire. Premier dogme qui est répété à l'envie par le gouvernement et les médias et les médias porte-parole, la contagiosité des vaccinés est nettement importante que celle des non-vaccinés. C'est totalement faux, nous dit Raoult, ce n'est pas ce qu'on observe. À Marseille, chiffre tout à fait récent, on observe même l'inverse, c'est-à-dire que la contagiosité des vaccinés, serait un peu plus importante que celle des non-vaccinés. Vous entendez bien, les vaccinés sont plus porteurs de contagion. Deuxième dogme, qui lui aussi répétait à longueur de journée, dans le but bien sûr de, de pousser les personnes apeurées à se vacciner. Les personnes vaccinées seraient moins sujettes à des formes graves de la vaccination, autrement dit, seraient moins hospitalisées dans des moins souvent hospitalisés pour, pour des raisons euh, urgentes et euh, décèderaient moins. Eh bien là aussi, nous dit Raoul, Raoul c'est faux. Euh, les observations qu'ils font à l'UHU de Marseille ne démontrent absolument pas ça. Le, le, vac le vaccin semble être totalement neutre en ce qui concerne la gravité des affections lorsque les personnes les contractent. Vers la fin de l'interview, ça devient particulièrement délectable. On voit que jusque-là, L'air de rien, Raoult a démoli les arguments pseudo-scientifiques. Lui, il le fait avec des arguments réellement scientifiques, en tant que scientifique. Il démolit donc les arguments des, des covid et, et des passes sanitaires. Et cela, d'une manière absolument incontestable. Euh, car la voix de Raoult, euh, pour dire ce qu'il en est du, du déroulement de l'épidémie, de ce qui marche et ce qui ne marche pas, est évidemment infiniment plus crédible que celle de M. Macron, de M. Attal ou de M. Véran. Bon. Je vous disais que vers la fin de la vidéo, ça devient délectable. Euh, manifestement, euh, le professeur avait un petit peu euh, préparé son effet à deux ou trois reprises au cours des, des minutes, des minutes qui ont précédé. Il expliquait que bon, bah, tout ça, toutes les nouvelles qu'il donnait, qui vont contre, vous le voyez, contre la doxa, n'étaient pas très réjouissantes, donc qu'il aimerait donner des choses, des bonnes nouvelles, mais qu'en tant que scientifique, euh, il n'est pas là pour donner des bonnes nouvelles, il est là pour dire la vérité. Et il en profite d'ailleurs pour faire un développement sur la différence qu'il y a entre le scientifique comme lui qui lui est là pour dire les chiffres, et puis la problématique des politiciens, des dirigeants, euh, qui n'est pas forcément de dire la vérité, mais plutôt de dire ce qui euh, sera bien perçu par les populations. Donc il nous dit, de manière à, à peine détournée, que... Si on veut savoir ce qu'il en est, il faut écouter des gens comme lui. Si on veut se faire plaisir et se, et se rassurer avec euh, euh, l'existence de solutions euh, miracles, hein, en, en l'occurrence euh, la vaccination pour tous, il faut écouter le gouvernement. Bon, maintenant on n'est pas obligé d'être bête, nous dit-il, même si euh, ne pas être bête, ce n'est pas toujours évident. Alors on en arrive maintenant à la fameuse bonne nouvelle de Raoult. Et alors quelle est cette bonne nouvelle Il nous dit la bonne nouvelle la bonne nouvelle, c'est que le variant Delta tue très peu. Vous avez compris l'astuce le, le, et l'ironie de son propos. Euh, il présente effectivement ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le variant Delta tue très peu. Et il utilise cette bonne nouvelle pour ridiculiser totalement euh, la politique actuelle et ceux qui la défendent, puisque cette politique, c'est de vacciner toute la population euh, en causant quand même de très graves problèmes et de très graves, enfin, des troubles à l'ordre public qui peuvent devenir très graves. Et pourquoi on veut vacciner la population ben, Contre un virus qui tue très peu, qui tue, contre une, qui tue comme une grippe. Donc pour, ten, pour terminer, ben, il, il, en, il en profite pour nous répéter ce qui est son discours depuis le début. Euh, C'est que, eh bien, il n'y a pas de remède miracle contre ce genre de virus qui n'est pas nouveau, c'est ce qu'il explique, c'est un virus nasopharyngé, enfin, je vous épargne les aspects médicaux. Je vous conseille d'ailleurs, si, si vous voulez tout savoir là-dessus, de suivre sa vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs le, le lien dans la partie description, parce qu'il ne faut pas la manquer, cette vidéo. Donc il nous rappelle quelle est la, la bonne attitude à avoir en tant que scientifique et, et que médecin face à cette, cette épidémie. C'est de ne privilégier aucun moyen de lutter contre. Il y a le vaccin qui est loin de suffire, il y a également la prise en charge médicale et hospitalière, euh, le, le plus tôt possible grâce euh, donc aux tests, euh, et l'administration de médicaments qui fonctionnent. Il explique que c'est ce qui est en train de se faire maintenant dans le monde entier, on y vient de plus en plus, il dit qu'il n'y a qu'en France, où euh, il continue à avoir un blocage sur la chloroquine et sur l'ivermectine. Bon. Euh, il n'y a pas de façon plus cinglante de mettre le doigt sur la, la stupidité de, de la façon dont l'épidémie est traitée en France. Et il se paie le luxe de préciser, euh, dans cette affaire, il faut être donc souple du point de vue euh, mental. Et il faut être souple euh, pour s'adapter à, à cette maladie. Euh, il faut se garder de tout dogme ceux qui ne jurent que par le vaccin, comme ceux qui sont totalement opposés au vaccin, eh bien, euh, c'est bête, c'est le mot qui l'emploie. C'est bête. Alors bon, vous voyez, bon, finalement, euh, tous, les tous les extrêmes sont bêtes, et on est tout à fait d'accord. Euh, sauf que, et c'est là qu'est la malice de son propos, euh, euh, c'est que euh, des gens qui sont opposés au vaccin, je ne dis pas au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale. Je parle des gens qui sont opposés au vaccin. Dans la population, il doit en avoir à peu près un sur un million ou un sur des millions. Enfin, personne n'est opposé au vaccin et tout le monde est favorable euh, à la vaccination en tant que traitement. Euh, là où c'est différent, c'est quand il s'agit d'imposer le vaccin à tout le monde, là c'est autre chose. Euh, donc, cette population de gens euh, anti-vaccins n'existe pas. Autrement dit, euh, des extrêmes qu'il a décrits, le seul extrême qui existe, c'est ceux qui ne jurent que par le vaccin. Encore autrement dit, euh, euh, conclusion, la, la remarque sur la bêtise des extrêmes ne s'adresse qu'aux extrêmes que nous connaissons, qui sont les, extré les extrémistes pro vaccins puisque les autres n'existent pas. Donc tout ça, euh, avec euh, la production euh, de temps à autre de tableaux et de données statistiques, et il accompagne, euh, il souligne, euh, son, son, son point de vue qui, qui est celui qui rabâche depuis le début, euh, c'est que plus encore que le facteur âge, la donnée essentielle pour, euh, ben pour, pour ce que sera l'issue euh, du Covid chez les personnes atteintes, euh, donc issue euh, ben, euh, sans gravité ou grave mais sauvée ou pas sauvée du tout, euh, c'est la prise en charge les conditions de la prise en charge médicale et hospitalière, et la nature des traitements qui sont administrés aux patients, et là encore, bon, les tableaux sont, sont, sont, sont flagrants. En résumé, cette interview de, de Raoult est un tir de missile contre le tenant du pass sanitaire, et un coup de pouce formidable aux anti-pass sanitaires, puisque l'interview démontre, mais il n'y a plus rien à dire après ça, que bah, le pass sanitaire ne sert à rien, et c'est une interview qui devrait faire du bruit. Parce que si le pass sanitaire ne sert à rien, eh bien, vouloir l'imposer, ce n'est plus du tout une mesure sanitaire. Quand je dis le pass sanitaire ne sert à rien, c'est évidemment... Euh, enfin Quand euh, Raoult veut expliquer que le pass sanitaire ne sert à rien, il se, il se place d'un simple point de vue médical. Alors Il explique bien au début de l'entretien euh, qui euh, qu ne parle qu'en tant que euh, professeur Raoult, euh, c'est-à-dire d'un point de vue purement, purement médical. Il ne parle même pas au, au nom de... Au nom de, de, de l'IHU, euh, ni, voilà, ni de quelques organisations officielles, il parle en tant que scientifique. Alors si le pass sanitaire ne sert à rien d'un point de vue médical, euh, eh bien vouloir l'imposer, c'est purement et simplement une mesure politique. C'est qui sert à quelque chose du point de vue politique. Et ça, c'est absolument énorme. Alors la première conséquence de cette interview, et qui elle confirme bien que cette interview, c'est vraiment de, de, la, de la dynamite, euh, que Raoult met les pieds dans le plat comme, euh, comme cela n'a jamais été fait, c'est que l'APHM, le directeur de, de l'APHM, PHM, j'ai plus son nom en tête, c'est un article du Monde qui le dit, qui le dit euh, qui le euh, Monde hier, euh, le directeur de l'APHM annonce qu'il euh, n'est pas prévu de renouveler le mandat du professeur Raoult à la tête de l'IHU de Marseille. Alors, il faut savoir que euh, Raoul peut tout à fait diriger euh, l'IHU de Marseille, même en ayant pris sa retraite. Parce que l'argument avancé par euh, le directeur de la PHM, c'est que euh, bien, dans deux mois, ou je crois que c'est à la fin octobre, Raoult arrive à l'âge de la retraite, donc il a 69 ans, et qu'il ne pourra plus donc exercer ben, ses fonctions de, de, de, de médecin hospitalier, etc. Mais par contre, ça ne l'empêche pas de continuer à être directeur de, de l'IHU. Euh, donc on comprend très bien que sous prétexte de l'arrivée à l'âge de la retraite, on veut totalement virer Raoult euh, parce que vraiment, euh, ce type qui dit la vérité en tant que scientifique, en s'en tenant uniquement au domaine scientifique euh, et que cette vérité est quasiment à 180 degrés du discours du gouvernement, euh, ça leur pose un très, gros un très gros problème. Deuxième conséquence, puisque on va dire le, le paravent sanitaire, le masque sanitaire du pass sanitaire, justement, se trouve maintenant évacué. La contestation politique du pass sanitaire va prendre plus ampleur, puisque finalement, ce n'est plus qu'un sujet politique. Et on va passer très vite d'une contestation politique du pass sanitaire à ce qu'il y a au fond, c'est-à-dire une contestation du président et de son régime. Et cela, c'est une chose que j'ai déjà signalée euh, Déjà deux ou trois fois dans des vidéos, c'est que comme la contestation n'est plus possible à travers les voies normales de la démocratie, c'est-à-dire à travers les institutions, et notamment les institutions de la Vème République, puisque on a vu lorsque le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Parlement ont eu à se saisir là, il y a quelques semaines de la validité du pass sanitaire, ben tout, tout a été adopté contre la constitution, contre le bon sens. Puisque tous ces contre-pouvoirs institutionnels et démocratiques ne sont plus que des coquilles vides, la contestation ne peut plus s'exprimer que dans la rue. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui commence à se passer et on va très probablement assister dans les semaines qui suivent à une, un approfondissement de la crise civile. Vous toujours dans la partie description. Les liens vers les différentes formations que j'ai créées pour la protection de notre patrimoine, que ce soit la formation sur l'or, la formation sur l'ouverture de compte à l'étranger, la formation sur l'expatriation du patrimoine ou la formation sur ce que j'ai appelé la sécurisation par l'intérieur du patrimoine. Vous trouverez également le lien de présentation du coaching, le coaching, enfin des coachings. Qui vous permettent euh, tout simplement de discuter directement avec moi de vos problématiques patrimoniales. Pour accéder à cette partie d'inscription, de eh c'est toujours via le plus PLES majuscule qui est un centimètre au-dessus de la zone commentaire. La vidéo est terminée. Pensez à liker, c'est vraiment très important. À commenter. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse dans les commentaires, c'est de savoir comment vous. Vous envisagez l'évolution de la, de la crise civile, de la situation civile dans les semaines qui viennent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.